Bonjour tout le monde, c'est votre grand maître Oli. comme vous le savez, ce travail, c'est mon travail, et alors c'est ça que je fais. Regardez très bien, je suis là aujourd'hui pour vous encore parler de mon travail concernant le retour d'affection. Toi que ta femme t'a laissé, il suffit seulement de me contacter sur mon numéro qui est le plus 229 68 29 55 77 et alors ta femme qui t'a laissé elle va revenir à toi vous qui êtes là et votre mari vous a laissé n'hésitez pas de me contacter je suis là pour vous sauver dans cette situation et c'est ça que je fais et c'est mon travail et ce que je connais c'est ça que je dis que je connais regardez très bien si ce travail maintenant, c'est un travail que j'ai déjà fait. C'est un travail on a déjà fait. Cette personne, lui, il est en Amérique là-bas. J'ai fait ce travail. Pour faire ce travail-là, il suffit seulement de connaître le nom et le prénom de la personne. Si tu as sa photo aussi, là c'est bon. Et alors, tu me contactes et comment se fait le travail. Là, je vais te dire et je vais te faire ça. Et ce que tu cherches, tu vas trouver. Ou bien si tu veux rester avec euh, quelqu'un et tu veux que tu vas rester un peu avec lui et après tu vas le laisser aussi contactez moi, c'est un retient, c'est un d'attachement que je fais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux marabouts qui ne connaît pas le travail et ont déjà essayé et ça n'a pas marché. Mais ce monsieur aussi m'a dit qu'il a déjà essayé trois fois. Il m'a contacté, je lui ai parlé. Il a fait le comment, c'est son travail que je fais. Et alors demain, sa femme va revenir. Ça, c'est mon travail et c'est mon, mon, mon travail que les génies m'ont donné spirituellement. Donc oh, voilà. Et concernant aussi les jeux et ceux-là qui n'ont pas trouvé l'enfant là. Si tu n'as pas l'enfant, n'hésitez pas à me contacter. Tu vas tomber enceinte. Je fais ce travail aussi. Si tu cherches un travail pour aller déposer un dossier, contactez-moi d'abord et alors je vais te aider et ce que tu cherches, tu vas trouver. Donc voilà, le retour d'affection, c'est dans ça que moi je suis fort. Mmh. C'est ça que je connais. J'ai déjà essayé, tu as déjà fait ça, n'a pas marché. N'hésitez pas de me contacter. Toi aussi, tu vas savoir qu'il y a la réalité dans la vie. Moi, je suis au Bénin et mon numéro est le plus sur 229. 68, 29, 55, 77. Donc, contactez-moi pour prendre des renseignements et avoir la solution de votre travail. Mmh.